Eh bien moi je suis prêt, on y va. Bonjour, donc je suis Pascal Bru, je suis adjointe au maire euh, déléguée à la culture et au tourisme, mais aussi euh, conseillère euh, de Bordeaux Métropole dans les commissions Transport et Identité Métropolitaine. Les médiathèques ont toujours organisé des rencontres avec les auteurs, notamment pour les lectures du monde. La crise Covid nous a enfin, obligé, en tout cas les médiathèques, à se recentrer sur le prêt de support. Après la crise Covid, on s'est posé la question justement de, de trouver un, un moyen de, de rencontrer les habitants et de, de rencontrer aussi les auteurs pour redonner l'envie de lire. Nous avons pensé justement à ces dégustations littéraires qui offrent une dégustation de mots mais aussi une dégustation de vin. Alors, la lecture publique est très importante, en tout cas dans notre, dans notre mandat, très importante pour moi, parce que je pense que c'est un vecteur très important de lien social, mais aussi d'éducation. D'ailleurs, la première chose qu'on a faite en arrivant, c'était de rendre les médiathèques gratuites, de façon à ce qu'elles soient accessibles à tous. Et à toutes. On a la chance en tout cas sur la commune d'avoir deux médiathèques qui sont bien développées, qui sont à deux endroits différents dans la commune, donc c'était un outil formidable justement pour, pour, pour accueillir des auteurs et, et permettre ces rencontres. Alors c'est un très bon bilan, moi je suis très contente de ces, euh, de ces rencontres qui, euh, qui ont débuté déjà très fort hein, avec l'arrivée la, de Grégoire Delacour. Il a accepté et nous en sommes très contents d'être le parrain en tout cas de, de ces dégustations. Euh, on a un très bon bilan, hein, plus de 500 personnes sont venues sur cette dégustation. au départ nous avions prévu que 4 et puis finalement euh, devant le succès de ces, de ces soirées et aussi la demande des auteurs, donc on en a rajouté 3. Donc euh, vraiment un très bon bilan. Ces dégustations en plus se sont faites soit sur des thématiques particulières, avec des rencontres euh, d'auteurs euh, croisés, mais aussi sur, euh, sur des actualités en, en accueillant des auteurs pour euh, la promotion de leurs livres et euh, la découverte de leurs livres. Nous travaillons déjà sur la deuxième saison hein, qui commencera en septembre on a quelques pistes mais bon pour justement pour pas faire de déçus et pas décevoir on n'est pas sûr jusqu'au dernier moment euh, voilà on préfère euh, ne rien dire puis c'est bien aussi de, de laisser un peu de mystère et, et de surprise en tout cas pour, euh, pour les lecteurs Non, je pas de coup de cœur particulier, toutes les rencontres ont été des coups de cœur en fait, puisque voilà, ça, ça a permis de, de faire des belles rencontres en tout cas, ils ont chacun leur, leur personnalité, leur façon d'aborder la lecture, leur sensibilité, et ils ont su en tout cas, j'ai remarqué, chacun créer cette, cette espèce d'osmose en tout cas entre les lecteurs et, et eux, dans leur univers.